Pensons à prendre en compte le changement climatique. Le comité de bassin Loire-Bretagne vous invite à enrichir en ligne le projet d'adaptation au changement climatique jusqu'au 31 octobre 2017. Ensemble, passons à l'action. Adaptons nos pratiques. Anticipons les effets du changement climatique.